allons continuer avec le webinaire donc cela fait un moment qu'on parle du webinaire maintenant on va continuer donc là on va aller retrouver l'outil webinaire qui est là consulte de webinaire on avait déjà parlé de des lives comment on fait des lives hein, avec l'outil webinaire de build et euh, on a parlé aussi du, du webinaire euh, à la demande maintenant on va parler du webinaire green d'accord celui-ci ok tac donc on y va on va l'appeler webinaire Binaire, et va, et va, ah tiens, j'ai déjà ça, Hop. Euh, donc suivant, hein, pas dit prochain, pareil, et une fois qu'on est dessus, c'est c'est la même configuration, hein. il y a quelque chose, il y a quelques points qui changent, mais c'est pratiquement la même configuration que les, le webinaire à la demande, donc on a notre nom, hein, qu'on peut changer, mot de passe, si vous voulez que les gens se entrent un en mot de passe avant de se connecter, je vois pas l'intérêt, hein, euh, parce que à la fin, quand on aura fini de, de présenter l'outil, on va mettre en place, euh, on va faire d'autres, d'autres cours, on va mettre en place d'autres cours où on montrera étape par étape comment est-ce que vous pouvez réellement mettre en place votre webinaire. Ok, donc du coup, là, on continue hein, pour la traduction. Vous savez, vous choisissez votre langue. Euh, pareil, pour celui-là, vous décidez hein, où est-ce que votre vidéo sur YouTube par iFrame hein, si vous l'avez hébergé sur un serveur, vidéo mise en ligne, hein, euh, ça c'est pour télécharger le, la vidéo depuis votre PC. Je ne vous le recommande pas forcément parce que ça va consommer votre espace euh, dédié chez Budrol et vous risquez après d'augmenter votre. ça risque d'augmenter après votre abonnement. Donc, euh, privilégier soit youtube soit iframe hein. Donc, pour regardez si vous pouvez héberger la vidéo chez chez vidéo chez Vimeo pardon euh, et ou, ou d'autres plateformes hein, et récupérer le code iframe vérifier cela si vous pouvez le faire c'est l'idéal euh, également vidéo Bidroll euh, manager parce que euh, Bidroll, je vous ai expliqué qu'ils ont leur propre système d'hébergement euh, pardon euh, hébergement de vidéos Pareil, c'est le, le même principe, si vous hébergez trop de vidéos, ça va consommer votre capacité. Et Après, il va falloir augmenter votre, votre abonnement. Après, c'est à vous de voir selon euh, les, les données, hein. vous vérifiez après hein, les données que vous consommez. si vous en consommez beaucoup, si votre site est déjà très volumineux, vous avez plein plein de choses dessus et que vous n'avez pas beaucoup d'espace, bah, il faudra plutôt faire attention à ça. Mais si vous avez encore beaucoup d'espace, et que, bon, voilà, vous ne pensez pas mettre des temps de choses éventuellement pour le faire. Parce que vous avez normalement 10 gigas. 10 gigas, ça paraît pas énorme, mais vu la technologie que Budroll utilise, euh, il faut y aller pour les consommer les 10 gigas. Donc, euh, ils ne mettent pas forcément tout sur votre espace, mais euh, il y en a quand même qui sont sur votre espace. Donc, quand vous téléchargez, vous mettez des vidéos, pensez à ça. YouTube Live, on voit pas l'intérêt parce qu'on veut le faire en Green. Ça veut dire que... Euh, c'est des vidéos, c'est des webinaires qu'on a pré-enregistré pré et qu'on a installés, Donc, on n'a pas besoin de le faire en live. Euh, donc, voilà. Euh, on continue pour le, pour le chat. Vous savez, vous pouvez l'activer, hein, mettre à gauche, à droite. Hein, vous allez regarder le, le cours précédent euh, si, euh, pour avoir un peu plus d'infos là-dessus. Donc, ce qui change, donc, la vraie particularité sur... Euh, sur, euh, sur ce type euh, de webinaire, c'est la programmation. Donc, vous voyez ici, il y a date, etc. Donc je peux décider de la date à laquelle je veux que le webinaire soit disponible. D'accord euh, L'heure euh, à laquelle je veux que ce soit disponible. Je vais mettre par exemple 9h, euh, 9h45. Okay? Euh, et là, et si je veux que ce soit répété, je peux, je peux activer répéter. et répéter. Est-ce que je veux que ce soit répété toutes les, toutes les heures ou tous les jours ou par semaine, etc. C'est à moi de le définir. D'accord euh, On peut faire ça par exemple. Là. On continue. Euh, rajouter une bannière, on en a déjà parlé. Vous savez comment ça marche. Ok. Euh, autre chose, on continue. Tac. Apparence. Celui-ci, au fait, ce n'est plus vraiment fonctionnel parce que je n'ai pas su, su, la, su la version Evagreen, au fait. Il n'y a pas de retardateur. Du moins, moi, je n'ai pas vu de retardateur, donc du coup, cette fonctionnalité ne va pas vraiment vous servir. Je ne sais pas s'ils ont l'intention de, de le rajouter plus tard, mais bon, moi, je n'en ai pas vu. Euh, autre chose, bon euh, ça, c'est le truc de, de preuve sociale. Je ne vois pas l'intérêt non plus d'afficher euh, des paramètres de preuve sociale dans, dans, sur la page de webinaire. Euh, ou image en fait ça c'est l'image que les gens vont voir avant le début de du, du webinaire et si vous voulez vous pouvez aussi mettre une vidéo on en avait déjà parlé euh, couverture comment vous voulez que ça se présente c css si vous voulez euh, euh, quand vous connaissez un peu en programmation vous voulez personnaliser bon si c'est pas votre cas n'allez pas vous amuser avec ça ça ne sert strictement à rien euh, Réinitialisation, bon ça, ça ne nous concerne pas dans ce qu'on est en train de faire du moins pour l'instant. Ok, on continue. On continue donc aussi une autre particularité. Vous avez vu là Je ne sais pas si... Peut-être que j'ai j'ai sauté quelque chose. On va regarder là. Alors, je vais vérifier juste pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Alors, tout, tout. Ok. Ok, c'est bon. Je pensais que j'avais sauté une fonctionnalité, mais c'est bon, c'est juste à la suite. Donc, c'est vraiment ici. Donc, par exemple, la, la particularité, vous vous rappelez, on avait aussi parlé d'email. Si on veut que euh, les gens se connectent avec leur email, etc., on peut le faire, on peut l'activer hein, et l'associer éventuellement à votre auto-répondeur. Au, au Ça, on l'avait on dit. Donc là, on va l'enlever. L'autre chose au, au, aussi, c'est que euh, vous pouvez récupérer les emails des gens vous pouvez également récupérer les emails des gens à, à, quand ils s'enregistrent à votre webinaire. Et derrière, les relancer. D'accord Les relancer euh, en disant peut-être que le webinaire va se passer dans. Vous l'avez enregistré pour que ça s'active dans 3 jours. Et alors, peut-être que la personne s'enregistre à votre webinaire. Il ne pourra accéder que dans, dans 3 jours, dans 2 jours, peu importe. Hein. Donc vous pouvez avoir des mails en place en disant que voilà quand la personne va s'enregistrer. Euh, il faut que tu il faut que euh, il faut que derrière euh, tu lui envoies des mails et et pour lui envoyer des mails dans les mails au fait euh, il faudra lui donner les liens il faudra lui pardon il faudra lui lui donner les liens de du webinaire euh, si c'est le titre du webinaire, les liens du webinaire. Euh, si vous avez effectué un enregistrement, donc là-haut, sur quelle page ils vont aller regarder l'enregistrement et tout, euh, il faudra lui donner ces liens-là. Ces liens-là, vous allez les mettre ici, en fait. D'accord Et où trouver ces liens euh, Il y a différentes façons. Tout dépendra de la façon dont vous, vous, vous allez faire votre webinaire. Nous, on, on veut faire quelque chose de professionnel, donc on va intégrer notre webinaire dans un tunnel de vente. Donc, quand on va créer notre tunnel de vente, il y aura des pages sur lesquelles on va intégrer notre webinaire et les pages où sera notre webinaire, c'est le lien là qu'on mettra là, d'accord Et pour que les gens, chaque fois que on va envoyer les mails, on va mettre cette tag dans les mails qu'on va envoyer et les gens vont cliquer dessus pour arriver directement sur l'endroit, à l'endroit où on veut qu'ils soit. Formulaire en fait, c'est pour quoi faire C'est pour que les gens s'enregistrent réellement, c'est pour que les gens euh, par exemple donc ceux qui vont s'enregistrer ils vont donner leur email et le, leur email va être ajouté à un autorépondeur comme on a dit, et quand ils vont se connecter si vous voulez que les gens mettent leur email avant euh, mettre leur email avant de se connecter, vous, vous cochez ça, sinon vous ne le cochez pas ça ne sert à rien, d'accord mais de toute façon quand les gens vont s'enregistrer à votre webinaire il faudra un formulaire et ce formulaire c'est ça c'est ici que vous le créez d'accord il va, on va aller regarder, c'est ici que vous le créez. Donc, par exemple, si on fait ajouter un formulaire, on lui donne un nom formulaire for, mu formulaire et va, et va green. On fait OK. Donc, ça me donne accès à ça. Okay. ici, par exemple, donc ça c'est le nom de notre formulaire. Où est-ce qu'on veut rediriger les gens après qu'ils se sont se en, enregistrés Pareil il faudra qu'on mette le, le lien euh, de notre page de remerciement si on crée un tunnel de vente ici ok euh, si, sinon il faudra mettre le lien de, de la page où va se va se dérouler le, notre notre webinaire par exemple euh, le, le lien là ok par exemple ok c'est euh, on continue euh, ne collectez pas preuve sociale en fait ici au fait ça peut ici ça peut être intéressant c'est à dire que chaque fois que euh, les gens euh, euh, les gens s'enregistrent à votre euh, à votre webinaire, vous pouvez justement sur la page d'enregistrement activer le preuve social pour dire telle personne s'est enregistré, telle personne de tel endroit s'est enregistrée, etc. Ça peut être intéressant. Donc si pour ajouter un truc de preuve social, vous pouvez le faire là et vous le configurez. Euh, on y va. Euh, Notification. Je vous invite hein, si vous ne savez pas comment utiliser l'outil de preuve social, alors regarder le, le cours qu'on qu'on a fait là-dessus. Euh, autre chose, notification par mail. Donc, si on veut envoyer des mails, des mails aux gens, donc ici on va, on va l'activer, d'accord. Au fait, ce si que vous voyez là, c'est les, les, séquences de mails qu'on a déjà définies dans l'outil de, de l'outil de, de, de webinaire. On peut aussi le faire avec, euh, on peut aussi le faire avec, euh, avec, avec notre auto-répondeur, d'accord. On peut aussi faire ça. Euh, autre chose. SMS, bon, pour le SMS, je vous demanderai, on est en Europe, je vous demanderai d'oublier ça, parce que ça marche pour l'heure, je pense que ça marche que aux états unis euh, Email unique, euh, donc ici, dans une demande, qu'est-ce qu'on veut demander aux gens, est-ce que c'est email uniquement ou téléphone, et, ou téléphone uniquement ou email et téléphone Nous, on va choisir email uniquement. Et justement, ici, on peut associer notre auto-répondeur de manière à ce que quand les gens vont s'enregistrer, euh, ça les intègre automatiquement dans, dans l'autorépondeur et derrière, dans l'autorépondeur, on peut également mettre en place une séquence de mails euh, pour pouvoir marketer euh, aux gens qui se sont inscrits à ce, à ce, à ce webinaire. Ici, au fait, vous avez le, le type, le la façon dont le formulaire va se présenter. ok euh, Il y a différents modèles. Hein. Vous pouvez choisir le modèle qui vous intéresse et vous l'intégrer sur votre tunnel de vente ou euh, vous l'enverrez aux gens pour qu'ils puissent euh, s'enregistrer. Si vous faites de l'email marketing, d'accord. Donc il y a différentes façons de faire, euh, il y a différentes façons de, de, de, de procéder. Euh, traduction. Tout cela, je vous conseille de le traduire dans votre propre langue, d'accord. Euh, la langue de vos de vos prospects. Donc nous, on est en France, on va traduire tout ça en, en français. Sinon, dans le formulaire, ça va apparaître en anglais et ce n'est pas bon pour nous, d'accord. Euh, autre chose. Hein, par exemple là, là. Vous avez vu euh, la date là euh, ça c'est ce qu'on a défini ici ce qu'on a défini ici c'est la date là ok on a dit que c'est ça doit se répéter tous les toutes les heures si je reviens là par exemple là, regardez je check là je peux définir le nombre de fois que ça va se répéter ok et chaque fois vous voyez les horaires ok je peux je peux définir ça ou euh, supposons par exemple que je veux définir une autre date. Donc pour une autre date, je peux dupliquer juste celui-là. Hein. Oui, je veux dupliquer. Je peux dupliquer juste celui-là et changer par exemple là, changer. Bon celui-ci, ce que je vais faire. Bon, on va faire un truc. On peut dire par exemple là, que pour celui-ci, on va prendre ça. On va prendre. Là. Ok, la lecture automatique, on peut définir ça comme ça, par exemple. Là. Et pour notre deuxième, hein, on va aller dessus. On ne veut plus que ça se répète. On peut désactiver euh, la répétition. On veut que ce soit le 6, par exemple. Là. Oh. Alors, le 6, euh, on veut que ce soit le 6. Ok, on veut pas répéter. Notification par mail là. Là. On descend. Ok. Donc en bas là. Ouais une date. Euh, je sais pas pourquoi il a il a mis ça. Il met du temps à en réagir en fait. On a changer la date mais il a pas. Notre deuxième date. Notre deuxième date. Ah. Pourquoi il n'a pas pris Deuxième date, c'est celle-ci. Tac. Ok. Donc, on descend. Je sais pas pourquoi il ne le prend pas. Hein. mis une date par défaut c'est pas ce qu'on veut c'est pas c'est pas la date qu'on a qu'on a défini je sais pas pourquoi il le prend pas euh, mais c'est celle ci quoi bon, je vais virer ça je vais virer ça je vais faire autre chose supprimer cet élément oui et je refais oui encore il me met la même date c'est pas ce que je veux je veux changer cette date donc du coup je vais aller dessus il y a eu un bug j'espère qu'il va le prendre en considération et normalement, il est censé le prendre en considération. Je ne veux pas que ça soit répété, et je ne sais pas pourquoi ça ne change pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne change pas, mais ça devait changer normalement, ok, euh, pour que nous on puisse le retrouver là, en fait. Parce que là, ça s'est répété deux fois. C'est pas, c'est pas de ça qu'il s'agit, et euh, parce qu'on a bien changé la date. Bon. Pense que il met du temps à, il met du temps à réagir par rapport à ça par rapport à nos changements mais il devait afficher il devait afficher la nouvelle date je sais pas pourquoi il pas pourquoi il bug là dessus je sais pas pourquoi il bug là dessus hop il va changer l'heure 10 par répéter et non moi c'est bon et là on descend oh, pardon. fermé je vais juste regarder mon formulaire ouais enfin il a changé je sais pas pourquoi il changeait pas avant donc du coup on a notre nouvelle date et là on a dit que on lui a dit de ne pas de ne pas le répéter on lui a dit de ne pas le répéter du coup euh on peut pas on peut on, on peut pas utiliser la même fonctionnalité qu'on avait utilisé on avait utilisé là par exemple ok donc ça c'est euh, ça c'est les euh, c'est par rapport au formulaire et donc une fois que vous avez défini votre, votre formulaire il y a deux possibilités vous pouvez récupérer le code donc soit vous récupérez le lien que vous envoyez aux gens soit vous récupérez le code là et même ça hein, des fois on peut l'utiliser et vous l'intégrer sur votre euh, sur votre tunnel de vente avec euh, le code avec euh, la fonctionnalité iFray euh, tout à l'heure je reviens là-dessus on parlait d'envoyer de, des gens d'envoyer des mails aux gens vous pouvez le faire aussi ici vous pouvez définir des mails ici là je ne sais pas pourquoi il affiche des fois il affiche pas averti les prospères pour avertir les prospères euh comme c'est une date assez, c'est une date prédéfinie. Par exemple, si je fais, vais faire ça, je vais virer, je vais virer le mot bon, quand, vire quand je vire la répétition, en fait, j'ai la possibilité euh, de relancer, euh, de relancer les gens. Bon, par exemple, là, il me demande d'associer un mon autorépondeur. Et quand je vais associer un autorépondeur, il va pouvoir envoyer des mails en, en automatique. D'accord. Je vais choisir une séquence. Euh, je vais choisir une séquence de, de mails que je pourrais envoyer de manière automatique, donc ça, c'est des fonctionnalités par rapport à ce qu'on a dit que vous pouvez relancer les gens deux jours avant, euh, une heure avant, etc. Euh, c'est avec ça que vous définissez ça, hein. c'est avec ça que vous, vous planifiez ça. Vous avez remarqué, hein, je vous fais remarquer que quand c'est répété, vous n'avez pas cette fonctionnalité qu'on a la possibilité de répéter chaque toutes les heures. Mais quand ce n'est pas répété, justement, quand c'est on va dire un webinaire à planifier dans la semaine ou je sais pas quoi. Juste un webinaire dans la journée, déjà vous avez cette fonctionnalité que vous pouvez que vous pouvez utiliser. D'une manière ou d'une autre, que vous l'ayez ou pas, vous pouvez toujours vous pouvez toujours en, en, en passant par un tunnel de vente, vous pouvez toujours envoyer des mails en automatique une fois que les gens sont inscrits par votre formulaire bref il ya pas mal de il ya pas mal de, de possibilités c'est vous avez vous aurez le choix ok ok dans le prochain dans le dans le prochain cours ce qu'on va faire on va commencer par euh, créer un webinaire en vrai ok euh, pour vous montrer comment est ce que vous pouvez mettre ça en place pour votre business ok je vous remercie on se retrouve dans le prochain cours